Je sens de nouveau ma tête. Là se trouve le cuir chevelu. Plus bas se trouve le crâne. Je commence à sentir mon cerveau par l'intérieur. Je sens mon cerveau comme s'il se trouvait tendu. J'assouplis cette tension vers l'intérieur de mon cerveau et vers le bas, comme si la relaxation descendait. Je me concentre, j'abaisse la tension, comme si la partie supérieure de mon cerveau devenait toujours plus douce, plus agréable. En descendant toujours, en descendant vers le centre de mon cerveau. Un peu plus bas que le centre. Beaucoup plus bas. Pour devenir quelque chose de plus cotonneux. Plus doux. Plus tiède.